Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment obtenir cet effet cartoon pour faire vos vidéos. Cette version, contrairement à TikTok, te permet de tirer la langue. C'est gratuit, mais cette astuce ne fonctionne que sur iPhone. Ouvrez l'appli SMS ou message de votre iPhone, créez un nouveau message. En bas, cliquez sur Memoji. Vous pouvez déjà utiliser animaux pour essayer, mais nous, on va créer un nouveau Memoji personnalisé. Prends ton temps et choisis la couleur de peau, la coiffure, les sourcils, les yeux, la tête, le nez, la bouche, les oreilles, la pilosité faciale et l'optique. Et accessoirement tes vêtements. Cliquez sur OK quand vous êtes satisfait du résultat. Ouvre l'appli Clip. Sur ton iPhone ou télécharge-la gratuitement via l'App Store si c'est pas déjà fait Se mettre en face cam et cliquer sur l'étoile en bas Le premier anglais est le Memoji, puis sélectionnez votre Memoji perso Vous pouvez personnaliser le format vidéo en haut, en 19 9 e en 4 tiers ou en carré Restez appuyé sur le bouton rouge pour lancer l'enregistrement vidéo et relâchez-le pour arrêter Une fois terminé, vous pouvez l'enregistrer sur votre iPhone ou l'envoyer à quelqu'un directement L'effet est fou et ouvre pas mal de possibilités, notamment pour moi et ma chaîne en anglais si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un like et un commentaire pour me donner ton avis A bientôt et à la semaine prochaine